C'est la limite. La... Genre là, ce que vous voyez pas, c'est que le tapis il est recourbé euh, comme ça. Faut que je puisse poser ça. C'est <rire> n'importe quoi. Bon, alors, on a un coffret euh, ou pas, euh, coffret ou pas V. Comme c'est écrit euh, là en bas. Alors on voit très bien qu'on a la petite carte promo, la grosse carte. J'espère que dans le live, vous y connaissez un petit peu en Pokémon. Parce que vous savez très bien que déjà, moi les raretés, j'ai du mal. Je ne sais pas si le oupave V est joué. Je, je connais même pas ce Pokémon. Je, je ne sais même pas qui est Hoopa. Pour moi, je crois que c'était Oula Hoop, genre euh, ce style de truc quoi. Et il me semble que c'est le coffret. Alors il s'ouvre comment ce coffret Il y a une version là-dessus <rire> Ça s'ouvre comment <rire> Là, Je crois que ça s'ouvre pas là. Faut pas être un Pokémon dans un des derniers films. D'accord, donc c'est un légendaire ou un fabuleux Voilà, voilà, voilà ce qu'on a. Et on a un magnifique truc avec le. Alors c'est point fusion si je dis pas de bêtises les boosters. BOUM Le code New face Donc déjà, on a la grosse grosse carte, là ou pavé. Deux visages, impact de club, donc je pense que c'est la même, Mais, attendez, ils ont mis du plastique dans du plastique dans du plastique ou je rêve Comment on récupère la carte Ah ouais, si, il y a encore un autre truc en plastique par dessus, ok. Du coup, dedans, il y a du point de fusion, du règne de glace, du point de fusion et du ténèbre embrasé. Donc du coup, ou pas ressemble à ça Eh ben, mes avis, mes avis, mes avis que, bon, à part qu'il y a une grosse attaque à 170, placez trois marqueurs de dégâts sur l'un de vos Pokémon, et donc du coup, on va commencer cette petite ouverture. Maintenant, toutes mes ouvertures, je les ferai en live, par contre. Et après, avec retranscription, derrière, en vidéo. Alors, je suis nul pour eux aussi. Les boosters. <rire> putain, je <putain. rire> suis... Alors, est-ce que quelqu'un connaît le... les chiffres exacts pour faire combien 1, 2, 3, 4, et placer devant, c'est comment 1, 2, 3, 4. Et je mets devant Bon, on va essayer. Alors une énergie feu le petit lapiro donc euh, l'évolution de flambino si je dis pas de bêtises petit lapino lapino lapiro pardon rouleau céleste oui comme ça ça marche OK ça marche bon on va faire comme ça 1 2 3 4 on passe dehors, le rouleau céleste alors kiria qui est l'évolution de tarsal pas euh, voilà, d'attaque, chercher dans votre deck jusqu'à 3 qui passer sur votre bon en vrai c'est pas mal, ça permet d'éviter de, de se retrouver avec un, un bord de... Oh la vache, le Morpheo en mode euh, en mode laine, qu'il est pas beau, qu'il est pas beau. Un Coxie, ça c'est cool, deuxième gène, euh, j'aime beaucoup, Coxie qui vient de Joto, donc du coup j'aime beaucoup là, tout ce qui vient de Joto. Un Grain Golem, un paf. Dans dans la... alors ça ça m'a toujours fait rire ce mélange réalisme, euh, carte. Kalia c'est fun, ça m'étonne même pas, Bah le Coxie. Je pense à toi, j'ai ouvert du Hero. c'est quoi ça, Alors, Morpheo, Forme Blizzard. Je ne savais pas qu'il pourrait avoir euh, plusieurs formes. Euh, Morpheo, je crois qu'il s'adapte à, à la météo, du coup, c'est ça le. Métrologie, si vous avez vu, Ok, Forme bizarre. Donc, à mon avis, il doit avoir plusieurs trucs. Alors, le Farfuré, en mode... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, qui brille. Et eh, eh, eh. On a un Leuphory V. Je sais pas ce que ça vaut, bon, on a un petit le V. Il, il est beau. C'est cool, ça. il y a une petite carte V qui sort comme ça. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup en fait euh, le vénard, le fourri et petit. Je sais plus comment il s'appelle la prévolution de le vénard. Je, je sais plus son nom. J'en ai capturé un en plus, hier. Heureusement, c'est pas la carte que j'ai déchirée. Oh le démon. Pourquoi le démon C'est une très bonne carte ce que j'ai eu là, le fourri V. Oh, c'est de la merde, non C'est une foularde GG. Bon, ok. <rire> j'ai eu un super truc. Alors, 1, 2, 3, 4. Heureusement que vous êtes là pour me le dire. Alors, l'énergie. Un fla flamoutant, alors ça c'est son flamajou. Je, je trouve vraiment flamajou pas très ouf visuellement, bon on parle du tropiqueur, le tropiqueur non plus, c'est pas des Pokémon qui sont ouf visuellement mais euh, ça reste la première gêne, si on fait comme de Yu-Gi-Oh le rétro, voilà, fossile rare, Carte dresseur du coup, alors, t'es froid, voilà ça, ça fait partie par exemple, des... des Pokémon objets dont je ne suis pas spécialement fan qui existent, Carabing, pareil, je suis pas spécialement fan euh, de Carabing, je le trouve pas très beau. On va rien dire sur Meltan. Alors, Varostery, alors ça je crois que j'ai découvert dans Pokémon épais ce Pokémon. Euh. J'suis pas. J'suis pas très fan. Chaque ripan j'aime bien parce que j'aime bien les chats, mais ça c'est juste parce que j'aime bien les chats. sinon vrai, le design est pas ouf. Un fouinette en reverse, du coup, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est du reverse. Le deck euphorie et cancer. Ah donc du coup l'euphorie il a peut-être son petit pesant d'or. Et du coup derrière est-ce qu'on va avoir de la luck ou pas Et on a. Non, on a un rouble on n'a pas de luck là-dessus. Mais c'est pas grave, on a sorti un petit euphorie V. C'est toujours ça qui est cool. Et le petit fouinette en reverse, qui fait plaisir. On a deux points de fusion. Je sais pas, je connais pas trop le poids des... pour les Pokémon. J'ai l'impression que celui-ci pèse plus lourd. On le couvre en dernier. Mais là, il y a Mew dessus. Comment ils font putain pour ouvrir tout d'un coup Moi j'ai. <rire> je sais pas comment ils font pour leur... Ah mais attendez, je crois qu'il y a une ouverture facile là. C'est moi qui suis con. Attendez, il y a une ouverture facile au niveau des boosters. Est-ce qu'ils ont pensé à une ouverture facile Bien sûr que non. Ah je sais pas. Je. On va les ouvrir comme ça, je vois pas d'autre alternative qu'en tirant très fort comme un bœuf dessus. Ce qui, est le... Ce qui est pas pratique après pour les sortir. Hop là. What Ok il y a un truc, pour okay. récupérer vos récompenses okay. Ah ok d'accord, mais c'est chelou 1, 2, 3, 4, ça peut être rigolo Genre un trio Pikachu Tu penses qu'il va avoir Mew, il ne oh, faut pas rêver Alors, une énergie Un chelours Qu'est-ce que je hais ce Pokémon Tant nous l'oursons ça passe, autant le chelours Il va juste avoir Savoon ce qu'il en pense ouais. Et là, Dinesia Un skatepark Il <rire> y a un skatepark dans Pokémon maintenant bah, On aura tout vu le petit Skate Park, du coup, qui tombe. Un Rototop. Alors, moi, je, je pense un Rototo. Je pense que c'est un jeu de mots volontaire. Qu'est-ce qui est dégueulasse. Lixi. Euh, j'aime beaucoup Lixi. Euh, Luxio, Luxray. C'est des Pokémon que j'aime beaucoup. Autant, je suis pas nouveau gêné et... Autant, la poireille par exemple. Bah, je trouve que c'est de la merde. Je trouve que la c'est moche. Bargantua. Et, et, et un Larvibule. Ok, maintenant, on va commencer un truc. Donc le reverse avec hein, miasme, miasme et ensuite en dessous on a, c'est un truc normal, c'est un, A ah. ok, il y a un, c est, c est, alors je ne connais pas les raretés Pokémon, j'ai un sale arsène, et comment ça s'appelle quand c'est comme ça, c'est juste une rare, une rare classique, il y a une espèce de relief dessus, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, je vais essayer de vous l'approcher, c'est une sorte de relief comme ça, avec des traits, voilà, j'ignore totalement la rareté de cette carte et on a un truc sympa. Ça a l'air d'être au-dessus d'une rare quand même, parce que ça fait un relief avec des stries. Bon, oui, c'est bien, t'as fait ton rototop. <rire> c'est exactement ça. J'ai fait mon rototop avant d'aller dormir. Hop. Alors. Ah merde, le con. 1, 2, 3, 4. Tac. C'est une rare inverse je crois. Ok. Pourquoi pas? il y a des, rares et des, et des raretés qu'il n'y a pas dans, dans le jeu de cartes. Alors. Une énergie feu, une écolière, un Pachiraja. Alors, ça, j'aime beaucoup Pachiraja. J'aime beaucoup euh, comme Pokémon, il est assez sympa. Je trouve visuellement parlant. Oh! Un Zoroark, ça, c'est cool. Pour les raretés, t'as des symboles en bas. Ah, il y a des symboles en bas. Alors, un symbole. Euh, tiens, si tu, tu connais un symbole, je vais faire une mise au point dessus. Euh, voilà. <rire> je sais pas ce que ça veut dire. Rare ah, égale étoile. Bah, il y a une étoile donc c'est rare. Ouais. Donc, un Zoroark. Un Tournicoton. Tournicotide, tournicoton. Le manage chanté tout le monde connaît. Oh putain un Evoli. Alors, ça, je suis content parce que je kiffe Evoli. Je trouve vraiment que c'est un des plus des Pokémon les plus mignons. Un Flottajou. Je déteste Flamme à, -à tout ça, tout Encore un Lixi, On a un doublon sur deux boosters, c'est un... un peu con. Un Escargome, Ce qui est pratique pour effacer, euh, du coup, un Escar stylo. Voilà, c'était ma blague de merde du jour. Un feuillotant. Jou vous voulez dire que flamme à joue, feuillotant, tout ça, ils ont des évolutions, ok, qui leur est propre. Et, et derrière, on a un dratatin en V. Un dra ah, c'est un jeu avec, un jeu de mots avec tartatin. Du coup, on a sorti deux v On a sorti deux v sur, euh, sur ce truc, mais c'est pas dégueu, mais tout ça. Eh, en vrai. En vrai, en vrai, de vrai, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Le drap atteint, le l'euphorie, le salarsène, c'est cool, non euh, Moi je trouve ça cool. <rire> Allez, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt bah, pour une prochaine ouverture. Et euh, tout de suite pour le prochain live. Ciao